La transformation numérique est en marche. La Big Data, prick t Officielle ou encore le Cloud sont des réalités. Et vous, quelles initiatives avez-vous mises en place pour tirer profit de ces opportunités 72% des entreprises de l'arc jurassien utilisent le digital pour communiquer avec leurs partenaires, que ce soit le mail, la pubiste en ligne ou les réseaux sociaux. Parmi ces entreprises, seule une minorité a mis en place une stratégie pour tirer profit des opportunités offertes par le numérique. Si vous êtes à la recherche de solutions de retours d'expérience ou souhaitez discuter de vos opportunités, la haute école de gestion ARC, en partenariat avec la promotion économique du canton de Jura et Baselarea, organise les Digital Business Lunch au Campus Strategy à Delémont. Comme vous l'aurez compris, la communication digitale sera le thème du prochain événement qui aura lieu le 25 avril.